Alors, bonjour euh, Général Wanto Bonjour Monsieur le journaliste Alors, comment allez-vous bah, comme vous pouvez le constater, ça va, ça va bien Voilà, euh, on a appris que votre manifestation euh, devait avoir lieu. Vous avez sollicité euh, l'Elysée, mais malheureusement, ça a été... Euh, renvoyer ici au niveau de l'école militaire. Euh, euh, que se passe-t-il réellement et euh, quelles sont vos réelles revendications par rapport à ces manifestations-là Alors, c'est l'occasion de vous dire que nous sommes vraiment remontés contre n'est-ce pas les forces de l'ordre, n'est-ce pas les forces républicaines euh, de la police française qui, euh, bien qu'on ait fait la déclaration de la manifestation, ont jugé euh, pour des raisons qui nous échappent, euh, nécessaires de nous, n'est-ce pas, refouler dans cet endroit que vous pouvez consacrer. Alors, donc, nous étions supposés, n'est-ce pas, tenir notre meeting à euh, la place euh, euh, la, la, la place Bouillon, n'est-ce pas, euh, non loin de l'Elysée, mais malheureusement, malgré les démarches administratives qui ont été menées par nous, ils ont jugé bon de nous refouler, n'est-ce pas, à, à, dans ce lugubre, n'est-ce pas, à espace. alors vous constatez que euh, même la police y mêle, la police commence à jouer le jeu, n'est-ce pas, des dictateurs africains On est en droit de se demander où va la France. Donc, mais, euh... mais réellement, pensez-vous qu'il il aurait été possible que vous alliez manifester là-bas, d'autant plus qu'il y a au moins 40 délégations étrangères, et même le métro aujourd'hui est carrément bloqué, euh, et, et la ligne 1 notamment et il n'y a que des correspondances. Pensez-vous vraiment qu'on pouvait autoriser que vous fassiez cette manifestation là-bas Alors, je voudrais que nous entendions sur une chose. Que veut dire une manifestation Si ce n'est le droit de se mettre quelque part, de dire, n'est-ce pas, on a le bol, de dire, n'est-ce pas, ce qu'on souhaite pour que, pour, pour, que, pour, que nous, pour que nous puissions construire un monde meilleur. Une manifestation, ce n'est pas... Une sortie de terroristes. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour, pour agresser les gens. On est là simplement pour hurler haut et fort, n'est-ce pas, notre alcool, pour dire ce que nous souhaitions, ce que nous souhaitions, ce que nous souhaitons pour que ensemble nous puissions construire un monde, n'est-ce pas, en plein de paix et de sécurité. Je pense que c'est de ça qu'il était question à l'Elysée aujourd'hui. On parlait du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité. Bon, on est là pour le dire, en fait, ce que nous pensons. Si, si on souhaite construire n'est-ce pas un paix, n'est-ce pas, un monde, je voulais dire, un clin de paix et de sécurité. On n'est pas là pour casser. Alors on ne voit pas pourquoi la police française va nous traiter, va nous réserver, a, a, a choisi de nous réserver un traitement pareil. Donc on est vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment déçus de l'attitude de la police française. Mais dites-moi, euh, monsieur Wanto, sincèrement, euh, on vous a reproché, n'est-ce pas, euh, dans les réseaux sociaux, euh, de ne pas avoir condamné la présence des. De, des forces françaises au Cameroun alors que euh, l'ONU n'avait même pas encore euh, validé euh, la intervention Centrafrique. en Centrafrique. Qu'en pensez-vous Alors, simplement, on va dire que c'est ce serpent de mer-là qui est en train de se redéployer. La présence des forces françaises au Cameroun et dans la sous-région, ça, ça, rejoint, ça rejoint la politique néocolonialiste colonialiste de la France. On croyait qu'on qu en était sorti Et simplement, il est clair que Hollande a compris que la France doit son salut à cette politique-là, qui est en train de se redéployer en Afrique. Alors, on nous condamne on, on de n'avoir pas condamné, mais on pensait pouvoir le faire aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour dire que l'Afrique ne doit plus être la chasse gardée de la France, que l'Afrique doit se libérer, n'est-ce pas, de, de, de, de, de, de, de, de cet élan, n'est-ce pas, néocolonial exerce la France. On est là pour ça, pour le dire aujourd'hui. L'Afrique n'a pas besoin de la France pour assurer sa sécurité. L'Afrique devrait pouvoir assurer sa sécurité elle-même. Et on est là aujourd'hui pour le dire haut et fort à la France on peut procéder autrement. Pour peu que la France soutienne véritablement que les démocraties se mettent en place en Afrique, je pense qu'au sein de l'Union africaine, on saurait, un grand, un peuple, n'est-ce pas, épanoui, un peuple émancipé, on saurait s'organiser au sein de l'Union africaine pour pouvoir assurer notre propre sécurité en Afrique. Alors, vous voyez que si, rendu au XXIe siècle, c'est la France qui vient encore organiser la sécurité de l'Afrique, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'obège. Et c'est pour ça qu'on est là pour dire non. Justement, vos détracteurs vont... Mais ça veut dire que Lorsque vous avez un problème Vous vous adressez justement à la France Parce qu'on vous a vu récemment Aller déposer un mémorandum, je crois Au ministère des Finances voilà. Alors est-ce que d'un côté, vous êtes avec la France et de l'autre, vous êtes contre la France. Vous, ne faites, vous, plus faites rien. Bien, vous faites bien de le souligner. On interpelle simplement la France afin qu'elle prenne ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas déployer des forces de armées françaises pour venir faire la révolution au Cameroun à notre place. Prendre ses responsabilités, c'est d'avoir une attitude correcte vis-à-vis -vis du peuple camerounais. C'est d'éviter, n'est-ce pas, de, de, de, de, de, de, de, de développer des actions qui contribuent à soutenir la dictature en place. Donc, quand on interpelle la France, ce n'est pas pour qu'elle vienne faire la révolution à la place des Camerounais. Les Camerounais sont assez grands pour pouvoir assumer leurs responsabilités eux-mêmes. Donc, simplement, pour que la France reste à équidistance, que la France cesse, n'est-ce pas, des attitudes, que la France cesse de déployer des attitudes qui contribuent, n'est-ce pas, à soutenir le régime, à renforcer le régime en place. C'est ce que nous demandons à la France. Elle ne demande pas à la France de faire autre chose. Voilà. Merci, euh, Général Wanto. On espère que la prochaine fois, on pourra euh, vous recevoir au sein euh, de plus, Diaf TV pour euh, plus réellement plus parler plus de cette politique française, de la, la politique camerounaise, entre autres. Oui. Ce serait avec beaucoup de plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Si tu as pas, Je suis que c'est l'article, c'est